Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bienvenue vous êtes sur Ivasound Studio, ici Jake et on est très probablement sur la dernière soirée ticket tour et nouveau plateau United Kingdom, le Royaume Uni est toujours avec Endo. Endo ça va? Hello tout le monde, oui ça va très bien, je suis gonflé à bloc. <rire> ouais. <'ai> prévenu, ouais, <rire> Ok, euh, donc euh, map du Royaume-Uni, euh, map particulière, on gardé à l'a gardée jusqu'à la fin euh, parce que c'est du ticket to ride mais avec des nouveautés par rapport à tous les autres plateaux. C'est quelque chose, euh, autant sur la Pennsylvanie où on avait des tickets d'action de, boursière, là on, a, on va devoir débloquer des technologies pour pouvoir avancer, sinon on ne pourra pas avancer. Ça m'a l'air bien compliqué. En vrai, c'est un coup de main à prendre mais euh, après ça va. Euh, la room c'est la même que d'habitude, les mots de passe c'est le même que d'habitude. Et c'est... En train de charger, quand tu veux, le jeu. Voilà. On est sur le normal hein, pas sur le advanced tu m'as dit. On est sur le advanced, si si. Ah pardon, excusez-moi. Forcément... Voilà. Avec la très célèbre tête de Benedict Cumberbatch. Ah oui, sur la boîte. Oui. Oui, oui, oui, tout à fait. Alors, ça a son rôle dans Sherlock Holmes. Alors si je lis pas les trucs, ça va être compliqué. Attends, parce que moi là, je suis encore sur l'accueil en fait. Ah, moi c'est lancé. Ah, le sifflet. Voilà, alors, voici la map. Euh, nous sommes bien sur le Royaume-Uni. On a l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. Alors, Irlande complète. On ne sépare ah. pas Irlande du Nord et Irlande et un bout français, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Euh, pour pouvoir poser des trains dans chaque euh, pays, région, pays, je, je sais pas trop comment le prononcer, là, mm -hmm. euh, on va devoir débloquer des technologies. Voilà, par exemple, euh, c'est la première carte. Voilà. Pour, euh, pour, vous, pour prendre les routes qui se trouvent ou qui mène en Irlande et en France, on doit payer une locomotive et donc acheter cette technologie-là, c'est la première carte. En haut à gauche, okay. sinon on ne peut pas. Ah, sachant que, comme certains plateaux de Ticket to Ride, une locomotive peut être remplacée par quatre cartes de couleur, peu importe lesquelles. Euh, voilà donc diverses technologies pour pouvoir se déplacer, de la technologie aussi pour prendre des grandes routes, 4, 5, 6, euh, il nous faut de la technologie, sinon on ne peut pas poser. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier On verra au fur et à mesure, sinon. Voilà, pareil. Donc, les pays, par rapport à l'Écosse. Pays de Galles, on en a. Voilà. Voilà, une locomotive pour prendre les routes de trois espaces. On paye deux locomotives euh, pour gagner un point supplémentaire. Euh, chaque route que vous, voilà, alors boiling laggi, laggi, lagging, on paye deux locomotives et ensuite chaque route supplémentaire nous donne un point supplémentaire chaque fois qu'on pose. Si en plus euh, on prend une, euh, une carte à ferry, une route à ferry, chaque ferry nous rapporte trois points supplémentaires. Voilà, mais pour pouvoir poser des ferries, nous faut la carte euh, Properlers qui coûte deux locomotives. Donc voilà. Pour faire des combinaisons de la technologie et il y a des technologies particulières, par exemple Equalizing Beam, qui coûte deux locomotives mais qui est qui tout double. C'est à dire que si on l'achète, il faut qu'à la fin de la partie, on ait la route la plus longue pour gagner 15 points. Si on ne l'a pas, on perd 15 points. Oh Donc c'est une technologie qui tout double. Euh, pareil pour la Risking Contracts, là c'est 20 points, mais ça dépend du nombre de cartes de destination. Ah dis donc, il y a beaucoup de trucs intéressants. Ouais. Là on parle vraiment sur un jeu de type stratégie quoi, c'est Exactement, tout à fait. Wow. Euh, la technologie Water Tenders qui coûte 2 locaux, qui nous permet de piocher 3 cartes wagon au lieu de deux. 2. Voilà. Et il y a une technologie intéressante, mais que je trouve très difficile à utiliser, c'est la Right of Way, euh, qui coûte 4 locomotives, ou 16 cartes couleurs, bonjour le prix. Vous pouvez acheter cette carte pour vous emparer immédiatement d'une route sur laquelle un autre joueur a posé ses propres wagons. Oh. Donc on s'empare de sa, sa propre route. Trop bien. Voilà. Mais elle coûte très très cher. C'est laquelle tu m'as dit C'est celle avec le panneau, au... c'est la 9 e Non, euh, 10... attends, 8, 9, 10, 11, la 11ème. Au milieu. Euh, euh... Right of Way. Ah, right of Way, ok. Ouais. Ok. 4 commodies, effectivement, un coût de cher. Ouais. Alors maintenant, voyons mes petites routes. Euh, si je n'ai pas regardé mes missions. Non, non plus. Je vais pas jouer Fifou. Je vais choisir trois missions pour le moment. Eh bien, je te suis. Du coup, la stratégie, ça serait quoi Ce serait d'abord absolument débloquer les technologies d'abord. Du coup, c'est un peu technologie placée, un peu technologie placée, etc. Alors moi, je voudrais. acheter, non, c'est pas celui-là. C'est laquelle et, que j'ai besoin et, et du coup, est-ce qu'on peut tous prendre les technologies Par exemple, si t'en prends une, moi, je peux plus la prendre. Alors. Euh, tu vois, il est marqué 4 sur 4. Ah, d'accord. Voilà, ça veut dire que si moi j'en achète vrai, une, toi vrai. tu peux en acheter une. À ah, deux joueurs, ça va. Par contre, euh, quand on est vraiment, à plus, plus vraiment nombreux, euh, il y a des gens qui vont être pénalisés dans les technologies. Donc là, par exemple, celle où on va se gêner, ça va être Ride right of Way, euh, Thermocompresseur, equalizing Beam. Euh, pas forcément parce qu'il y a des cartes comme un right of way qui est remise à disposition des autres joueurs ah ok voilà euh, c'est ça là moi qu'il faut que j'achète voilà sachant que dans notre tour on peut il faut vraiment si on veut acheter des technologies il faut d'abord acheter la technologie parce que sinon on peut se faire avoir Et ensuite j'achète la technologie je pioche des cartes ou alors, j'achète la technologie, je pose mes wagons. Mais si on fait l'action de piocher les, les cartes ou de poser les, le, sur le plateau, bah, le tour se termine en fait. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, j'ai choisi une technologie. J'ai pas grand chose à poser en vrai, donc je vais piocher. Euh... Ah! Rue de Choix, voilà. Ok, donc du coup... Et une information supplémentaire, parce que je suis quand même très fair play. La route Southampton, New York. New York vrai. qui est au Royaume-Uni bien sûr. Bien sûr. C'est la grande route en bas à gauche, très grande route, qui vaut 40 points quand on la pose. 10 wagons. Ouais. Cette route, normalement, si je me souviens bien, n'a pas besoin de technologie. Oh. Donc, premier à, à poser, premier à 40 points. Et je, pour l'instant, du peu que j'ai joué sur ce plateau, euh, à chaque fois que quelqu'un avait la, la route à 40 points, euh, c'est bon, la personne avait gagné. Ok <rire> C'est bon à savoir ça, dit donc Il y a quand même, euh, comme tu as dit, euh, Et 3... Et on en a que 35, par contre Ouais, ouais il n'y a pas beaucoup de wagons. Ah ouais. Oui, ça fait presque un tiers, quoi. Ouais. Et là par exemple je me suis fait avoir parce que je voulais acheter une technologie, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, sûr, moi aussi. Oui, ça va être chiant. Alors par contre, du coup, on peut circuler librement de base en Angleterre. Ouais. Ok. Voilà donc là j'ai acheté une technologie qui me permet de prendre, de poser sur les trois espaces. Parce qu'au départ on peut poser que sur les 1 et les 2. Après je remarque qu'il y a quand même beaucoup de petites routes quand même. Ouais, ouais, ouais. sans l'exercer le cerveau là parce que... presque où je veux. Donc mmh. tu pioches un peu plus ça. Ok. Ah oui, à il faut absolument piocher que dans la pioche. Pas de souci, on va faire ça. Pourquoi je peux pas ici Alors attends. Ah, il me manque une technologie. Euh... Laquelle Ah Ah d'accord <rire> C'est une technologie pour ça aussi. C'est pas drôle. Maintenant, je peux prendre les ferries. Là, hmm. pourquoi ça veut pas quatre cartes quelconques peuvent remplacer une locomotive? Oui, n'importe quelle carte couleur, à partir du moment où tu en mets quatre, ça peut remplacer une locomotive, y compris pour acheter des technologies, mais y compris aussi pour placer n'importe quoi. Par exemple, euh, je ah, sais non, pas, ok, j'ai pas compris, mais en fait, c'est bien. Tu peux pour placer un trajet de trois oranges, tu peux mettre deux oranges et plus 4 cartes de n'importe quelle couleur voilà. Oui ok donc j'aurais pas dû faire ça mais c'est pas grave. Ah je m'en sors bien Ah pardon, j'ai sacrifié huit cartes. Ouh. Ouais. Il ouais, fallait deux locomotives, c'est ça Ouais. Cher. Ah, ouais. oh, pardon. Et choisi au piocher quand même. Oui, oui, je, je l'avais oublié. Tac. Okay. Je regarde ce qu'il y a un peu. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je fais pareil. Oh punaise! Désolé! <rire> Elle va tant pis. Elle va tant pis. Et je me demande, est-ce qu'il fallait vraiment que je prenne le 4, 5, 6 pour le, pour le mettre? Cette route-là? Ah non, Avant, tu m'as dit tout à l'heure, en plus tu m'as dit au début qu'il n'y avait pas besoin de technologie pour prendre. Ouais, cette route-là, normalement, il n'y a pas besoin de technologie pour la prendre. Ah zut, je me suis. En tu Tu peux avoir... Au moins, tu l'as pour d'autres grandes routes. Hein. C'est vrai. une différence de points quoi, quarante points. Ah, et là c'est grisé. Les, les deux du bas là euh, le equalizing beam et euh, risky contract non parce qu'il a marqué trop tard cette technologie n'est plus disponible euh, j'ai pris water tenders moi et... tu m'as dit lequel les sur la ligne du bas la dernière ligne c'est vraiment les deux premières cartes non j'ai pas d'accord parce que je les ai pas non plus c'est grisé on peut plus les prendre Donc je pense que au bout d'un certain tour, ça doit être ça, on peut plus les prendre. Ah peut-être, oh mince. Ouais. <rire> ouais. Ah il te reste 6 wagons. Oui. bah oui du coup j'en ai posé 10 d'un coup. Bah ouais. pas jouer FIFA. Dernier tour se lance qu'on on a plus que deux, hein, c'est ça euh, oui. C'est deux oui. ou trois Non, c'est deux, c'est deux. Trois ou moins, moins de trois. oui c'est ça, deux. T'auras quand même la route la plus longue. <rire> T'es un petit peu embêté avec mon Plymouth Pensens Ton? Euh, entre Pensens et Plymouth à gauche. Pff, oui et non, j'avais pas forcément besoin d'aller par là, mais pour moi un trajet plus long, oui tu m'embêtes un peu. Ah oh, mais j'avais pas vu. On a un autre Attends, je comprends pas. Pourquoi je peux pas faire ça C'est con... Quoi Ben non. C'est de l'arnaque. Oh merde. Oh, je me dis... oh, là, là. oh punaise, c'est de l'arnaque. Ton pli-mousse-penzance là. Oui. Tu vois juste en dessous, il y a un trajet oui. de 3. Oui. Eh ben c'est considéré comme la route double de là où tu es déjà en deux. Ah, c'est qu'elle n'est pas lignée. Euh, Mettons, il y en a trois. Alors que l'autre, il y en a deux. Bah ouais, mais je peux pas poser. <rire> c'est, c'est... C'est nul. Nul sur 20. Ok. <rire> Sinon tu me serais retrouvé bloqué. Scott Allez, man. dernier tour. Allez. Bon. Où est-ce que je peux poser pour faire un peu de points quand même Il y a 30 points d'écart. Ah oh, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je peux faire ça Il me faut Wallace concession. Mince. Wallace. Oui. Wallace laisser gros mythe. C'est où la Wallace C'est ça. C'est la troisième ou la première La troisième. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. et B. Pourquoi ça veut pas Ah, c'est une loco obligatoire Où ça Bah, non, bah, non, bah, alors attends. C'est 1, 2, 3... Oh punaise, ça veut dire que je dois jouer 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, l'arnaque. Parce que j'ai plus de locaux en fait, c'est pour ça. Quel donc du coup, il faut 4 en plus. Donc je vais jouer ça. Ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. et tu le dis. Alors, où est-ce que je vais me mettre <rire> Allez, pouf. Oh, <rire> tout ça pour ça. Eh bien, ah, je tout pas. Bon. Après, un objectif qui de plus que moi. <rire> ça change rien. T'as arrivé égalité alors que moi j'ai même pas encore compris euh. l'objectif mmh. Ah sur la dernière carte ce que t'as mis C'est que j'ai pioché en dernier en plus Eh bien le GG Allez Oula. Ne casse pas tout téléphone, bon, il peut plus après mon téléphone, tu sais. <rire> Hop là, alors, ça reparti. C'est reparti. Bon c'est sympa comme... Euh, te... Oui. Comme gameplay quoi, ça change. C'est vrai. Alors... On prend tout. Encore euh, J'ai pas tout pris au début, hein. j'ai pris que 3, mais là, c'est que des trajets qui sont très très proches, donc euh, oui, on va tout prendre. Ça m'inquiète un peu. Bah du coup, c'est des trajets très proches, mais qui valent pas beaucoup de points. Ok. Euh, je viens de penser à un truc, est-ce que... C'est obligatoire dès le début d'avoir à chaque fois deux locomotives. En main Oui. On a eu deux locaux tout à l'heure Moi j'ai eu deux locaux tout à l'heure, là j'en ai encore deux. Euh, je, je dois reconnaître que là dans ma main j'ai deux locaux, mais je t'avoue que j'ai pas fait gaffe sur la première partie si j'en avais deux. je pense que c'est obligatoire sinon tu peux pas vraiment démarrer en fait, c'est un peu compliqué. Bah après Et ouais c'est un de coup partir. de chance de la pioche, donc ouais, à voir, euh, à vérifier Et sur la prochaine. Euh, euh... Et bah ben, c'est parti. Voyageons en Irlande. D'accord. Eh bien, moi je vais en Écosse. Tu vas en Écosse Et ben ça alors, moi aussi. T'as dit que tous tes trajets étaient à côté, là tu, tu fais quand même deux régions différentes. Oh, plus que ça mon ami, plus que ça. Oh là là, d'accord. Mes trajets sont à côté, mais par contre ils sont sur tout le plateau. Alors. Ah, ah, ah Eh bien faut piocher. Et si j'allais au Pays de Galles, tiens? J'étais pas très bon en géographie du Royaume-Uni, je suis en train de m'apercevoir où, où sont Manchester et Liverpool. Ah ouais, c'est plutôt au nord de l'Angleterre en fait. Ouais, ah ouais. Bon, Dublin, Belfast, ça je sais à peu près où le placer. L'Imérique, dans les lacs du Connemara. Bon, Londres ça c'est quand même... Oui ça va, Londres, que... South Southampton c'est connu aussi. Limous aussi, et Bristol aussi. Bristol, ouais, je... je me serais un peu planté, mais dans cette, je l'aurais mis grandement dans la zone là-bas. Ok. Bon, on va jouer. bon Newcastle j'aurais placé, Edimbourg aussi. On rentre... Stor... No Way, là, la ville des Vikings sûrement. Là je je sais même pas. Je suis tiraillé de doutes. Allez uh -huh. on va prendre ça et on rend du rouge encore, c'est bien le rouge. pas bien réfléchi quand j'ai fait mes missions en fait. Ah oh, la galère. Ah oh, doublement la galère. Ouais. Merci. Allez, le ferry. Eh ben oui. Mmh Il est de jouer pardon. Oui oui. Puis ok. Oui j'ai pris mon truc mais j'ai pas joué après. Je peux pas avancer, j'ai pas de loco quoi. Compliqué. Voilà. Mais le loco <rire> Locaux. <rire> oh sérieux. Tiens <rire> des ferries. Oh mais quel idiot Alors euh, c'est laquelle Voilà pouvoir piocher un peu plus. Oh là là, c'est la fin. C'est vrai. Euh... Oh punaise, bah oui, bah merci de m'y faire penser, oui, oui, parce que je vois, je... oui, bah oui. Ah t'avais pas les trois cases Bah non poser posez trois cases, il m'a fait, euh, non, tu ne peux pas. Ça ne fonctionne pas ainsi. Faut payer d'abord. Et tu payes cher. Ouais, oui, je paye cher, oui. Mais j'ai pas de locaux Voilà Bon par contre j'ai payé beaucoup plus que, que prévu. Ouais, <rire> j'ai plus contre, de couleurs, j'ai plus tu rien. 30, tu vois tu mets 32 par contre. Ouais. Mais j'ai payé 12 cartes en plus quoi. Oui ça fait cher. Ah <rire> ouais. Ça n'a plus que 3, ah ouais c'est bon pour moi ça. à moi, punaise Oui, c'est à toi. Euh, je suis à l'ouest. Bah à l'ouest, c'est l'Irlande. C'est vrai que je suis un petit peu à l'ouest aussi, oui, un petit peu. Ah bah voilà Voilà. Oula. Oh Oh On tente le coup. Allez Ouais, ouais, tu l'as déjà. Pour l'instant. Oui, 10 mais c'est déjà là que ton glisses fait Et que tu colles très très, très... Faut Tu peux très de moi hein. faut, pio faut, ah, faut, faut piocher ou piocher. Faut piocher ou piocher. je pose alors. Faut pocher ou pio ou piozer aussi. Pioser ouais. ouais. je pensais pas que t'allais prendre ce côté. je suis obligé de piocher ouais. c'est à toi c'est à moi Qu'est-ce que je rattrape ta route là On essaie de compenser avec les cartes objectifs. On va voir. Hein. Donc, de toute façon, le bonus objectif, je peux le prendre. Ouais. Je pense que quand il reste un certain nombre de locomotives qu'il le retire. Ça doit être ça, ouais. Qu'est-ce que c'est Hein D'accord. Que vas-tu faire Piocher ou poser Poser bien sûr. Oh là là Ah bah ben, joli bonus de 15 points. Impossible. Impossible. Ah oh, punaise, il m'aurait manqué un tour. J'ai juste un moins 3 points. Oh, ambitieux. Grosse erreur. Ah. Ah oh, punaise, je suis dégoûté, il me manque rien. Il me manque un wagon. Sérieux Ouais, moi je vais prendre ce qui coûte le moins cher par pas J'en ai 5 points. Tu perds 5 points Ouais, je perds 5 ouais. points. Ouais, bah, je perds 3 points là. Il me manquait un wagon un peu. Ça me faire 6 j'ai fait que des mini objectifs, tu vois voir, c'est 2, des 4. Bah t'as quand même ton bonus plus 15 après. Hein. Plus 10 du coup. Ouais. Pour tirer ça. 5. Allez allez Pousse, pousse, pousse Ah ça va pas suffire Ça va pas suffire. Ah il manque quand même 9 points. 11 points, 11. Ah j'y croyais pas en vrai. En vrai même si j'avais pas pris ma carte objectif, ça m'aurait fait du coup plus 5 points. Ça m'a fait grand chose. 79 donc.. Ah c'était serré. En hein. bon, bien même encore je l'aurais réussi cet objectif. Ça aurait fait 84 donc C'était serré. Bon, en ouais, vrai on peut sérieux. dépasser le... Si quelqu'un prend le, le la, les 40 points, ça peut être dépassé. et ben... Pas loin. J'étais mm. presque. Alors... Réflexionnons un peu. Oh bah là on va pas tout prendre par contre. Hein. On va faire des choix. De là, on va les virer. Pas mal. Ah, effectivement, d'autres euh, fois, right, j'ai qu'une seule locomotive. Ah, pareil. Je réfléchis encore. Allez, je tente comme ça. Je suis pas sûr de moi, on va voir. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par aller voyager en Écosse. l'Irlande pour toi. On va voir. Parce que Londres est en Irlande, bien sûr Bien évidemment. Ah, ça ferait plaisir aux Irlandais. <rire> tu penses Ah, s'ils pouvaient t'avoir, je pense. Moi, ouais, je pense pas qu'ils aient d'intention... Colonialiste comme ça juste. Non, je pense pas non plus. Non. Il y a juste beaucoup d'Irlandais qui aimeraient bien avoir toute l'Irlande pour eux. Mm. On va prendre ça. On laisse pas traîner. Pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Oui, bien sûr. Je ne me ah, sens bah, pas tiens, concerné. Je suis en Écosse, là où je suis déjà. Bah moi, tu vois, je vais aller en Irlande. Ah, c'est encore à rejouer <rire> Attends, attends. C'est ah. ça. Appelez comme ça on va pouvoir piocher beaucoup. J'aime oh, bien beaucoup déjà. Piocher. Ah j'adore piocher beaucoup. Oh là là. Tellement pratique. Mais comment tu fais pour avoir autant de locomotives mmh, La chance Ou alors je sais pas, j'ai un doigté spécial sur les cartes, sur les cartes du euh, talon. Mmh. On en avait déjà discuté mais je me souviens plus de ta réponse en termes de plateau physique jeu de société, tu, tu as déjà toi les aventuriers du rail ou pas Du tout. Du tout du tout. Ne. Ne. Ne. Ne. Je veux pas l'équipé de ni euh Pardon. Mon petit piton. Ouais j'ai essayé de... Ah non je pensais, je pensais plus au... c'est quoi c'est Le cœur a ses raisons. Ne. Né. Né. Ah <rire> Cricket adorable cricket euh... et non mais toi j'essaie de faire jouer euh, johan à Cricket to ride sur le pc même mm -hmm. pas trop mais je pense qu'il adorerait la version physique d'accord alors toujours pas la couleur que je veux hein. malgré tout j'oubliais beaucoup suis trois cartes bon, on a une locomotive c'est pas mal Ouais ah bah oui, t'as des locomotives et oui, oui, pas moi Ah bah enfin Mais ça coûte trop cher ça... La pause. Euh, voilà, t'es largement d'avance sur moi. Il <rire> a pas beaucoup de points d'écart quand même, hein. <rire> ah. tu vas? Ça au cas où. <rire> Je vais là où le vent me porte. Oh, le loco. Oh, deux locaux. Non, mais ça Non, mais c'est pas. <rire> sérieusement, quoi. Oui, sérieusement. En plus, il dit oui sérieusement, du même très sérieux, mais quel troll. Pourquoi je peux pas poser ici euh, ouais. Ah, je l'ai pas encore ah. On achète alors Les ferries. Euh. Oui, quand... vous voulez les locaux. Oh les locaux et féris. Je suis pas confiant en vrai. Oh. Je te revois que je te contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 16, 19 à 16. Prendre ça, punaise! Punaise, mon plan secret! Si <rire> secret, bah oui! Ah là là! Tu voulais poser à la fin pour faire un trajet beaucoup plus long d'un coup? Bah ouais! Bah non! <rire> Par contre, t'auras pas le trajet plus long? Non, ça sera 15 points en moins. Enfin, de décal entre nous, du coup. Ouais, même si je voulais le raccorder les deux, il me faudrait 10 wagons. Donc euh, fichu quoi qu'il arrive. piochet pour l'instant un truc non oh. <coughs> à tes souhaits et tout c'est mais je transmets <rire> à tes souhaits <rire> et team symboler 1 hein? oh... oh put nez ça trop pour poser les 4 5 6 T'as vu, ça dépend pas au final des cartes bonus du nombre de wagons, c'est bizarre. Comment ça Bah là, regarde. Si je veux, j'achète. Euh, ben bah, je vais l'acheter d'ailleurs. Le risky contract. Ah oui. Attends, avant bah, d'acheter, je veux bien lire. Il ferait bien parce que effectivement, t'as un peu de difficulté comme moi. Cette carte doit être achetée avant. Ah, ça a effacé. Avant. L'épuisement de la pioche des cartes wagons. Oh Ah D'accord. Ah, mais bah il n'en reste pas beaucoup, en plus. Oui, j'achète. C'est bien, je pense. Et un petit 2, quelque part. Un petit 2... Euh, un petit 2, je sais pas. Dernier tour, t'as dit. Euh, un petit 2, petit 2. Il n'y a pas de choses spécifiques. Je peux pas allonger un trajet, là, et non. Je peux pas allonger à la rigueur, mais je crois pas le Non, je fais une route parallèle, voilà. Deux points. J'ai menti, ça passait en fait, je pouvais rejoindre les deux. Mais quel, mais c'est... Mais en vrai, quand je te l'ai dit, je pensais vraiment que je trouvais pouvais pas. Quand j'ai compter la page, j'ai fait, ah, mais il y a un trajet plus court. Oui, oui, bien sûr. le 10 qui fait mal ouais ouais. Tu gagnes non, Mais Ah bah GG Oh c'est moi Ah non, ah non, non j'ai peur Non non non, non peut-être pas <rire> Au revoir Ah c'est moi qui paye Ah non oui j'avais la carte C'est moi qui avais la carte C'est okay, oui, vrai et en vrai, si je l'avais pas fait, t'aurais gagné. Ouais. Et deux. Allez, on retourne au menu en espérant que le bruit du train cesse. Je vais réparer ça de suite dans les réglages. C'est bon. Ah. Alors.. Ah bah une loco aussi, tiens. J'en ai pris 3, on va voir. Hmm. Allez t'en beaucoup Non dé... non mais Chut. direct comme ça Oui pas avoir. Oh Peter va. <rire> de me copiter. Je te copie presque pas. Là, je pioche mais bon il n'y a rien qui vient reprendre le bateau. C'est pas intelligent ça en fait. Piochage, posage. Pardon. Piochage. À toi. À toi. À toi. Petit disque là. Oh là là. Ah il est parti, ça y est. Là oui. est... Et on ne l'arrête plus. tu ne pars pas sur la route à 40 points euh, je ne pense pas non ça va être compliqué sérieusement bah oh ben, ça va il y a un truc c'est ridicule franchement deux points c'est ça Hein, pardon. Ça un deux points c'est ça Non, c'est trois points mais je pose un wagon, c'est bon. Ah pop <les heureux hockey> Mais non, je me suis trompé. Mais je me oh, suis trompé. Quel dommage. Ah, on peut plus. Et là de nouveau, lui prendre les cartes bonus. Bah, je comprends pas. Euh, il reste des choses dans la pioche. quand même. avec le risk, le risk contract non non ah mince allez je vais m'offrir 3 points attention ça va aller très vite hein. t'es prêt oui voilà ça me fait 3 points <rire> Waouh! <rire> non mais sérieusement! On ne crache pas sur trois points! Bon. Les mots me manquent pour dire à quel point tu détestes. Ah, je, je, je sens ta haine! Euh, Un petit peu, oui! Ah, ça picouille. 4, 5, 6, 7... Ah, <rire> ça passe pas Oh la vache Oh non Oh non Jack Pas ça Allo Est-ce que oh. ça t'annule tes objectifs ou pas Bah... Pourquoi je le vois toujours vert moi par contre Bah je le vois toujours ta couleur aussi. Est-ce que ça remplace ou est-ce que ça permet juste de mettre la auto aussi dessus je, Bah... Pour le coup je sais pas. Pour vous emparer immédiatement d'une route sur laquelle la autre joueur a déjà posé sa wagon, vous devez tout de même emparer normalement c'est prendre bah ouais on verra bien par contre quand je passe euh, la souris sur la la carte euh, technologie en haut là vraiment je passe juste dessus mm -hmm. bah, je vois ma couleur Ok c'est chelou bah ouais. bien voir et je sais même pas si j'ai marqué les points en fait ah c'est assez jaune moi ça y est. Oui oui c'est bon c'est repassé de ma couleur. Mais oh, est-ce est que ça t'a annulé tes objectifs J'en Je avais aucun. De réaliser Non mais ça ne, ça ne empêche aucun objectif. D'accord ça te les annule pas, d'accord. Non mais il n'y avait, avait aucun objectif là-dessus en fait. Ah forcément, faut pas savoir en fait. Ah punaise c'est ça j'aurais voulu savoir tu vois. Mais non. C'est cruel ce que tu as fait. Je sais. Tu sais que de base, bas, je me suis dit, hm, il y a ça qui est intéressant. Si jamais il prend tout les 40 points, je reprends euh, tout à la fin. Mmh. Ah, bah ben là, je revois ta couleur dessus. Et bah oui, moi aussi. Parce que c'est mon tour en fait, c'est pour ça. Bah ouais. Je, pense, je sais pas si ça a emparé du coup. Bah, j'ai un gros doute. Ça ira bien. Tour parfait. Allez, ton petit truc là, euh, Dublin d'une dalk, Ça aura pas suffi, Dublin d'une dalle. Mon petit truc là, de pour me Ah, oui, le faille le tour quand même. J'ai de faire le tour et plus de wagon. Mais j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Du coup, pareil. Et s'il si écrit emparé normalement j'ai perdu. Moi je vois ça encore jaune. Alors je rappelle... On voit pas les mêmes couleurs hein, sur les châteaux. En dos il se voit ah, en oui. jaune et je le vois en violet. Et pour moi euh... je me vois en bleu et toi tu me vois en vert c'est ça Non c'est l'inverse. Moi je suis vert, es jaune. Ok. Euh, moi là je me suis bleu et toi t'es violet. Son comble Je pense que non. Je crois Ça que tu me l'as pris. Je crois que tu me l'as pris. Ouais, tu me l'as pris. Punaise. Ah, oh, punaise. Ah la vache. Intéressant cette <rire> carte. <rire> Mais j'aurais euh, voulu savoir pour les objectifs, tant pis. 2-2 euh, du coup. 2-2. C'est vrai cette dernière euh, partie. Ouais, attends, ça charge, j'ai besoin de du petit screen, mais là, ça charge. C'est reparti. Allez. Alors... Qu'avons-nous Qu'avons-nous Ah oui. Ah oui et ça oui mmh. on va voir j'ai cru que j'aurais pris 5 mais non j'aurais bien pris 4 parfait alors on va commencer alors est ce qu'on va aller on va aller en... en écosse ah ah ouais avait pas beaucoup aimé ce a ah. Thank you. J'aurais pas dû faire ça en fait, j'aurais dû partir sur autre chose. Toutes les couleurs que je veux, pas en fait. Vraiment les couleurs que je veux, ah quand même. Deuxième Ah ben voilà. c'est laquelle C'est pour piocher Ouais. Dernière ligne, troisième. Dernière ligne, troisième. Ouais, merci. Oh, déjà vous voulez les locomotives. Tu Je veux, j'en ai 5. C'est sérieux Oui. Punaise, mais... <rire> Il remet les locaux dans la pioche, oui. Oh, une Bah ben oui, bien sûr. Allez! Oh punaise! Ouais, je t'ai vu Mais partir allez. en France, je me suis dit, bon, il veut pas aller traverser l'Atlantique. Non, c'est trop long l'Atlantique, ça m'intéresse pas. Ah pardon. Ça doit jouer, oui. Qu'est-ce que... Non. prendre la grande tu vas prendre la 40 points non je peux pas la 40 points c'est ah. pas ce qu'il faut c'est vrai que mmh. 40 points à voler ça doit être intéressant on va prendre ça et on va bien voir si ça t'embête ah Alors, voyons oui, voir. Ça, ça c'est quand, quand même, même l'objectif, ouais, ouais, Oh, j'ai perdu. Il y a beaucoup d'objectifs, mais à mon avis, ça va pas aller loin. <rire> Le petit 3. Et il, compte. <rire> il compte. Il compte, il compte. Ça ne va pas suffire Plus 20 du coup. Oh t'avais pas mal d'objectifs en France quand même Deux. Ah bien joué Ça sera encore une fois toi là pour la victoire. Eh bien le GG Ah mais si j'avais pu prendre le 40 points là Ah bah pas mmh. de screen Pas de screen non plus euh, ben voilà Ticket to Ride c'est fini, jusqu'à euh, peut-être un jour possiblement d'autres plateaux parce qu'en physique il en existe énormément, on voit qu'il y a des mini mini mini patchs de correctifs de temps en temps chaque semaine, mais pas de nouveaux plateaux depuis des années. Euh, donc Days of Wonder, faites quelque chose, on veut d'autres plateaux euh, bah C'était vraiment super ces, ces petits défis depuis plusieurs mois là avec toi. J'ai beaucoup apprécié. Ça nous a permis de, de voyager un petit peu, d'avoir plein de plateaux différents, des stratégies différentes. Et euh, je dois reconnaître que ça fait partie de, de mes jeux de société préférés. Et ça, j'insiste dessus. Donc les gens allaient découvrir ça. Donc voilà. Et euh, j'avais quelque chose à te dire de plus. Oui. Euh, bon y avait pas c'était une fausse compétition entre nous évidemment il hein, euh, y a aucun problème avec ça mais euh, voilà parce que ça me tient à cœur et ça fait depuis déjà des mois que je me l'étais dit et euh, que c'était une petite surprise mais tu vas recevoir chez toi une boîte physique Les Aventuriers du Rail parce que ça me fait plaisir oh, voilà c'est pas la solution mais bien. voilà c'est un jeu que je sais que tu t'apprécies je l'apprécie aussi également donc voilà je sais pas encore que, quel plateau je, je vois ça cette semaine mais euh, voilà ça me, ça me fait plaisir. Super gentil, ça me touche, je suis trop content. Voilà, super. Ouais, ça me touche oh, que ça bien. touche, donc c'est le principal. Voilà, euh, les gens, on se retrouve tôt demain matin pour la suite de Kirby Star Allies. Allies Voilà. Il euh, y aura du Borderlands, je crois, demain soir. Le suite du programme, checker les réseaux, venez sur Discord. YouTube, venez sur Twitch, Twitch, venez sur YouTube. Passez une agréable fin de soirée, on se retrouve très prochainement et aussi avec un dos sur d'autres choses. A très vite. Cordialement. <rire> <rire> à tes par... <rire> Désolé, il <rire> m'a fait peur. À des Merci. <rire> cordialement bisous. Salut. <rire>